Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour notre épisode 2 sur les Sims 4. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai vu vos... J'ai vu vos pouces bleus sur la, la vidéo d'avant. L'épisode 1 et trouvez ça bien allez c'est parti pour l'épisode 2 Je vous dis pas hein, parce qu'il est en train de parler à une dame hein. So, stoom salunga. Panave, Spadavina. bamba vamba yups. Arishabor, arishebor, funo. Duped on a changle, buna buna buna buna buna buna. Ah. Ah oui, Clara. Sarbs Oh, oh maplever. Ah ah ah ah ah ah ah Il ah prendre, ah ah ah ah ah Il va prendre ah douce, ah ah ah ah cet épisode 2 Et puis... Et puis... ah. d'abord... <whistles> ah, Bobson! <an> <laughs> Te, te laves les dents. Et après tu vas où au... et... Voilà. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, non, il va au lit pour être en forme demain, parce que demain il commence à travailler, je pense. Attends, il termine son verre d'eau là. du temps à boire. On va accélérer un peu. Voilà. Ouais. Petite pause et on se retrouve après. On se retrouve. Alors on va... Enlever la pause. En fait on se retrouve après la pause avancer un peu en off, hors vidéo, en fait. Nous... Je lui ai acheté... un, un truc pour qu'il puisse un peu maigrir. Je lui ai acheté ça et... Voilà, il a une et... Voilà. Et voilà. Et là, il va laver un peu tout. Il va laver un peu de tous les assiettes. Ah. <rire> Et ça devait lui faire mettre dans son préfinaire pour euh, une autre fois. Et, euh, voilà. On va lui faire un petit looking yeah C'est horrible source. et on va le teindre en blanc Comme ça, et au voilà. sur Euro Truck 2 euh, dites-moi quoi en commentaire. Si vous en voulez encore du sims 3 euh, si vous voulez je veux bien faire du sims 3 parce que je les ai aussi les sims 2 je les ai aussi dites-moi ce que vous voulez ou du euro truc dites-moi ce que vous voulez Euro Truck, American Truck, j'ai euh, plantes de donc je peux vous faire plein de choses. Voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse comme carrière dans dans le futur. lui on va nulle part il va aller aux toilettes merci de m'avoir suivi euh, à bientôt pour l'épisode